Bonjour, je suis Thomas et je vais vous parler du e-commerce. Vous vous êtes déjà peut-être demandé pourquoi vendre des marchandises sur le web. Est-ce que cela est facile Vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas y arriver. Est-ce que vous pensez qu'il est facile de créer une entreprise d'e-commerce Vous pensez aussi également qu'il suffit simplement de copier des images sur Internet, de mettre des bons commentaires afin de récupérer des clients. Mais connaissez-vous réellement la chose la plus difficile Imaginez que vous ayez trouvé un produit qui fonctionne bien mais malheureusement personne ne veut l'acheter sur votre boutique Pourtant vous avez travaillé dur pendant plusieurs mois afin de créer votre boutique et malheureusement les ventes sont faibles et vous perdez de plus en plus d'argent C'est malheureusement mon cas, c'est ce qui m'est arrivé et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à remonter la vente Donc j'ai ouvert ma boutique il y a quelques mois de ça Je sais qu'on a besoin toujours de bons produits, de bonne qualité mais mon capital risque est quand même assez limité et de plus je n'ai pas d'argent pour payer des publicités afin de rivaliser donc avec les grands magasins, les grandes enseignes. Malheureusement pour moi mes produits se voyaient de moins en moins, j'avais de moins en moins de clients et de visibilité j'ai donc décidé une dernière option. J'ai donc découvert les services d'approvisionnement d'eBay qui proposent donc un service de chaîne via internet. Je voulais donc euh, examiner leur professionnalisme et euh, je leur ai demandé de vérifier. Ma boutique mes produits donc je suis tombé sur un consultant très gentil très agréable qui m'a donc conseillé de vérifier directement les sources d'approvisionnement qui sont donc les chaînes d'approvisionnement des produits il visait donc un bon objectif de notation et il m'a donc aidé dans la sélection de nouveaux produits ainsi que de nouvelles fonctions et aussi bien sûr regarder le retour et les commentaires des clients ainsi que les produits concurrents du marché au final, ils m'ont donc aidé à optimiser tous mes produits, que ce soit les photos, les vidéos, ainsi que les emballages des produits. J'ai donc mis mes nouveaux produits sur la boutique et en quelques jours, ces produits-là sont devenus top des ventes et c'est de mieux en mieux chaque jour. J'ai aussi reçu énormément d'éloges et de bons commentaires de mes clients. Et grâce à cela, j'ai reçu aussi énormément d'évaluations positives avec 4 étoiles sur mes produits et donc j'avais mes clients qui étaient entièrement satisfaits. Vraiment, grâce à eBay, j'ai vraiment la sensation d'avoir réussi tout ça moi-même. Je suis bien sûr très reconnaissant des services d'équipe d'approvisionnement d'eBay qui m'ont énormément conseillé et qui m'ont mis dans la bonne direction. Mais surtout l'analyse du marché professionnel fait par les équipes d'eBay qui était vraiment un service de très grande qualité et de grande aide pour ma boutique. Donc n'hésitez pas, j'ai hâte que toutes vos affaires s'améliorent de jour en jour et toujours plus. Donc surtout n'hésitez pas à faire recours au service d'eBay, à bientôt